Bonjour, Ned de la depuis la Malaisie, Kawi précisément. Et là, je vous parle d'un pont de 82 mètres où on est suspendu sur des centaines et des centaines de mètres de haut. Euh, je ne vous cache pas que c'est un peu flippant <rire> parce que le pont est assez étroit. mais et vous savez, vous êtes suspendu sur des, voilà, sur des centaines de mètres du sol. Et il euh, et y a la peur, que vous vouliez voyez ou pas, il y a la peur. Et ça me fait rappeler un petit peu le, la dynamique des, des entrepreneurs. Et les entrepreneurs n'agissent pas sans la peur. On a toujours l'impression que quand on voit quelqu'un qui a réussi... <coughs> Je vais mettre le signal pour doubler. <rire> quand on voit quelqu'un qui a réussi, on ne voit tout le temps que le parcours final. On se dit il a de la chance, il est arrivé, c'est super, Waouh, cette personne a construit un empire, une réputation, une liberté financière. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'un entrepreneur, sa vie, est vraiment parsemé de peur peur de pas y arriver peur de l'échec peur de pas être à la hauteur peur d'échouer peur de perdre l'argent peur de faire faillite etc mais au fait la seule différence c'est que des gens passent à l'action et, et c'est ça qui fait toute la différence je suis sûre que sur le pont il y a des gens qui sont montés jusque là et qui sont pas allés jusqu'au bout mais le simple fait de passer à l'action déjà ça annule la peur parce que l'ennemi numéro un de la peur c'est la prise d'action et dès que vous êtes en action vous avez moins peur j'avais les jambes un petit peu flageolantes au début, maintenant ça va, ça va beaucoup mieux parce que je suis en mode action. Et d'une manière générale, prendre des risques parce que vous vivez des choses sublimes. Voilà, là j'ai même regardé la nature en plus. Là j'ai même un petit sein, je sais pas si vous le voyez, il est juste là. Voilà, c'est incroyable. Et il vient voilà, dans, dans la poubelle pour essayer de trouver quelque chose à manger. Et voyez, c'est ça, ça c'est un bel exemple de ce que peut rencontrer un entrepreneur quand il prend des risques. Voilà, vous rencontrez des opportunités, ça c'est symboliquement, ça aurait pu être une belle opportunité. Mais quand vous ne faites rien, il vous arrive rien, vous ne rencontrez personne, vous ne réalisez pratiquement très peu de choses. Euh, soyez des risqueurs si vous voulez entreprendre votre vie. Pas qu'un business, parce que la vie c'est aussi euh, une entreprise, quelque chose qu'on entreprend tous les jours avec euh, sa famille, ses amis, etc. Donc ça a été un bonheur de faire cette vidéo avec vous. Ici, j'ai envie de vous faire quand même un petit tour avant de vous laisser pour regarder la beauté de l'endroit où je suis. C'était Nahid Rashad depuis la Malaisie. et parti